Est-ce qu'on peut revenir à votre guérison qu Qu'est-ce qu que vous faites depuis sept ans Lorsque je suis sorti de la table d'opération, j'avais une trachéotomie, je ne pouvais plus parler, je ne pouvais pas manger. Euh, J'étais vraiment un légume, on peut dire. Hein, pratiquement, j'avais perdu 15 kilos. Et donc, je me suis dit, il faut absolument que tu récupères très, très vite la forme d'amant. Et avec mon épouse, qui, est, qui, qui a toujours été à mes côtés, nous avons mis au point une autre côté revitalisante. Vous voyez, comme je voulais avaler une potée revitalisante, une potée, c'est-à-dire un, un aliment liquide, parce que je pouvais rien avaler de solide avec l'opération que j'avais ce pas possible, il fallait que ça soit liquide. Et donc, nous avons acheté un gros mixeur et j'ai mis au point une potée revitalisante à base de bananes, de crues, de spiruline, de blédine pour enfants, enfin de, de, de poudre de riz, etc., euh, de, de poudre de noisettes, euh, pour que euh, cette bolet, euh, cette potée en 500 grammes que j'avalais en 3 minutes exactement m'apporte tous les éléments nécessaires pour me reconstruire. Alors ça, c'était la première chose, c'était l'alimentation. C'était la base de la base de la base. La deuxième chose, c'était retrouver la parole. Pour retrouver la parole, c'était très très dur. J'ai donc fait de l'orthophonie pendant 6 mois. Donc en fait, j'ai arrêté de travailler de avril jusqu'en décembre. Et je repris le travail en janvier 2011. Euh, donc, c'était un espoir. Tout le monde disait, mais il ne va, il va jamais pouvoir retravailler. C'est fini pour lui. Euh, euh, c'est dommage. Mais bon, et moi, j'ai dit, il n'y en a pas question, je vais retravailler. Et là, je remercie mes patients parce que, vous voyez, je parle d'une manière un petit peu rauque. Mais par rapport à ce que je parlais après, c'était c'est rien. Là, là, vraiment, c'est... J'étais à peine audible, mais malgré ça, mes patients sont restés fidèles. Et donc, ça m'a encouragé et je, je repris mon activité quasi normalement, en ralentissant un petit peu la cadence, et je me suis consacré de plus en plus à l'écriture, euh, aux formations vidéo. Je me suis même obligé à faire des séminaires. Euh, trois mois après ma reprise, j'ai fait un séminaire d'aromathérapie sur deux jours. J'ai parlé pendant 14 heures. Pendant wow. 14 heures. Donc, je me suis obligé. Donc rebondir pour moi c'est ça, c'est se reconstruire, repartir sur des masses nouvelles et surtout se projeter sur l'avenir et profiter de chaque jour. Alors après, autre, d'autres traitements absolument indispensables que je dois absolument citer et je remercie ceux qui me les ont dispensés. J'ai suivi un médecin qui m'a fait de la mésothérapie parce que j'avais deux cicatrices ici, avec 50 points de suture d'un côté, 50 points de suture de l'autre. Euh, beaucoup de choses ont été enlevées, des muscles, etc., des veines. Et donc, euh, j'avais beaucoup de mal à bouger. Et grâce à, à cette mésothérapie, à la kinésithérapie, à l'ostéopathie à la chiropratie, j'ai récupéré complètement ma souplesse. C'est exactement comme si je n'avais rien eu. Mais je continue à m'entretenir sept ans après. Je continue à voir mon médecin tous les 15 jours qui me fait de la blessothérapie et ma kinésithérapeute euh, toutes les semaines. Et je vois également un praticien osteopathe un ou un chiropacteur à peu près une fois par mois.